Hey, hey Tu rates ton bus à 3 secondes près, tu tombes malade pendant tes vacances, ou en te mettant en mode healthy lifestyle, tu oublies de fermer ton mixeur. True story. Mais aussi désagréable qu'elle soit, est-ce que la frustration n'a que des côtés négatifs Et qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand il se met dans cet état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 Si tu arrives à ton objectif, alors ton cerveau danse le cha-cha-cha avec ses copains dopamine, sérotonine, etc. Et si tu te loupes, bah, c'est la session Pogo, sans pitié. Mais la recherche montre qu'il est tout aussi important de t'autoriser à ressentir la frustration face à l'insuccès que le plaisir face à la réussite. Et voyons pourquoi, tout de suite. En fait, ton cerveau est doté de deux systèmes qui sont hyper importants pour ton équilibre interne. Un correspond à la recherche de la récompense, et un autre sert pour arrêter les efforts qui ne payent pas. Ils sont nommés systèmes de modulation de la nociception, et ces systèmes, entre autres, est impliqués dans la régulation de la douleur. À l'intérieur de ces systèmes, on retrouve de véritables neurones de la frustration. Ils émettent des molécules appelées nociceptines et qui suppriment la dopamine. Cette découverte a été faite chez des souris, chez qui ces neurones ont été les plus actifs quand ils ne pouvaient plus accéder au réservoir avec du sucre et ils ont dû à un moment donné arrêter les tentatives pour l'obtenir. Ce qui est intéressant à noter est que ces neurones se situent dans l'aire tagmentale ventrale, qui est le centre du système des récompenses. Et la proximité géographique entre les zones du plaisir et de la frustration fait qu'elles interagissent de manière permanente et rapide. Et c'est là que tu te dis. Et alors Ces constats montrent que, comme le plaisir, la frustration est tout aussi utile et importante pour la stabilité et l'équilibre interne, qu'on appelle qu l'état d'homéostasie. Parce que, dans la nature, si l'animal continue à s'engager dans un comportement à risque où il y a peu de chances de réussir, ben, la conséquence, ça peut être soit une blessure, soit la mort. Du coup, nous aussi, on a hérité ce processus des rééquilibrages chimiques comme un mécanisme de protection et même des survies. Et les chercheurs concluent qu'avec ces découvertes, on peut garder à l'esprit que la frustration qui mène à l'abandon des efforts n'est pas un défaut de personnalité, mais juste une manière pour notre cerveau de garder son équilibre. Mais, comme chaque émotion, si la frustration monte sur son thermomètre dans la zone rouge et elle s'accompagne de rage incontrôlable ou de résignation permanente, bon. Tu as loupé le moment où elle peut être aidante. La frustration t'aide à te rendre compte que tu es face à quelque chose d'insatisfaisant, qu'il faut changer, et elle sert de motivation pour que tu te bouges les fesses dans cette direction. Les substances chimiques de la frustration te permettent de savoir à quel moment le plan B est plus utile, comme cela a été démontré avec des singes, chez qui on observait grâce à cette émotion qu'ils soient échangés de support sur lequel est cassaient une noix, Soit échanger de noix, qui était plus facile à ouvrir. Du coup, la frustration est un signe d'intelligence, qui te permet de prendre en compte d'autres alternatives et de rester flexible. Ainsi, cette émotion n'est qu'un chemin qui nous mène vers d'autres moyens pour nous sentir bien. Et pour finir, les études montrent que plus proche tu rates l'objectif, et plus on observe d'activation dans l'amygdale gauche, l'air péréadéquaducal gauche et le cortex dorsal antérieur. Et les chercheurs expliquent que cette activation due à la contrariété te donne de l'énergie pour persévérer vers ce que tu recherches. Et pour toi, à quoi la frustration te servait le plus ces derniers temps Pour arrêter les efforts inutiles ou pour changer des stratégies En ce qui me concerne, j'ai dû avoir recours à la deuxième option parce que, après la panne de mon ordinateur, le programme de montage que j'ai perdu et puis ma commode qui a lâché, bah j'ai dû un peu m'adapter et, bon, comme tu peux voir, changer un peu d'endroit où je filme mes vidéos. Bon, je te remercie beaucoup pour ta patience et ta fidélité, parce que tu retournes toujours sur cette chaîne alors que tu as bien attendu entre les deux vidéos. Et sinon, en attendant, je te souhaite de continuer à viser les progrès et pas la perfection. On se retrouve prochainement et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao Hello Et je sais pas jouer, et c'est même pas mon Il chantait non plus, hein